Cher Bernice Artoise, chère Bernice Artois, bonjour. Vous savez tous combien je suis de nature optimiste et jovial. Je le suis toujours, rassurez-vous. Mais aujourd'hui, le moment est trop important. Le Conseil national de sécurité du vendredi 27 mars nous a informé de la prolongation des mesures de confinement jusqu'au 19 avril inclus, au minimum, et probablement jusqu'au 3 mai 2020. Même si cela est difficile, je souhaite ainsi que les membres du Collège vous demandent de respecter absolument ces mesures. Dans l'intérêt de tout le monde, restons chez nous et si nous en avons l'occasion, limitons les trajets. C'est ensemble que nous combattrons le Covid-19 et que nous diminuerons sa propagation. Comme plus de la moitié de la population mondiale, restons confinés pour le bien des autres. Merci à vous qui respectez ce confinement et ces règles de distanciation sociale comme la grande majorité de nos bernissartois, et de nos bernissartois. Malheureusement, certains n'ont pas encore compris, malgré la sensibilisation, qu'il s'agit d'un objectif de santé publique et d'une question de vie ou de mort. La police de notre zone sera autorisée à faire respecter le confinement par les moyens qu'elle jugera utiles. Vous êtes prévenus. Le Collège, dans son ensemble, soutiendra les forces de l'ordre qui œuvrent pour la sécurité de tous, et comme le personnel soignant de première ligne, ils ont les mêmes dangers pour eux, mais aussi pour leur famille. Nous vous savons créatifs pour garder les liens avec vos proches, voire en créer de nouveaux grâce aux nouvelles technologies. Mais il vous reste le bon vieux téléphone ou le courrier postal. C'est pourquoi il est important que la solidarité soit bien présente pour adoucir ce moment. Cette période est compliquée pour une majorité d'entre vous. Nous en sommes conscients. Sachez que la commune a mis en place une permanence téléphonique et par mail également pour répondre à toutes vos questions sur la crise sanitaire en cours ou sur des services habituels de la commune. Le CPS a également mis en place des nouveaux services pour les personnes isolées ou à risque. Par contre, nous avons appris que certains démarchaient auprès de personnes âgées, soit en porte-à-porte, -porte, soit par téléphone ou par mail, en se faisant passer pour un service communal. Soyez prudents. Nous ne procédons pas de la sorte. Nos agents arborent depuis peu un badge officiel avec le sceau en relief afin d'assurer son, son authenticité. Pardon. Vérifier. Conscient que la situation financière est difficile, dans laquelle tous nos jeunes nos citoyens et commerçants et indépendants sont plongés suite aux décisions prises par le gouvernement. Elles sont nécessaires. Le Collège a pris des mesures suivantes pour essayer d'atténuer quelque peu la situation. En ce qui concerne les taxes communales, les instructions suivantes ont été données au directeur financier. Le délai de paiement de la taxe déchets et hygiène est prolongé jusqu'à fin septembre. L'envoi des avertissements extraits drôles pour les autres taxes, notamment taxes de déchets, hygiène, pour les commerçants aura lieu fin septembre également. Le recouvrement des taxes et redevances des exercices antérieurs est suspendu. Une exonération partielle en cas d'inactivité est accordée pour les taxes suivantes. Taxes de formatrice sur les agences de Paris, les friteries, les dancing, sur les enseignes, les panneaux publicitaires et sur les campings et taxes de séjour. De plus, toutes les demandes d'étalement seront examinées attentivement. Pour les commerçants et indépendants, notre agence de développement local prendra contact avec ces commerçants pour les aider dans leurs démarche administratives en vue de bénéficier des aides mises en place. Pour les plus vulnérables, les services de CPAS continueront à être assurés. Distribution de repas, chaud, colis alimentaires, et enfin, je remercie sincèrement, au nom du Collège, le personnel communal qui s'adapte pour continuer à vous servir autant possible. Tout en respectant les mesures d'hygiène et de distance physique, ils n'hésitent quand même pas à travailler, même plus que ce qu'ils ne devraient. Prenons soin des autres, prenez soin de vous, restons à la maison si vous le pouvez. Des numéros à retenir, bien sûr, c'est l'administration communale, le 069 59 60, le CPAS 069 59 06 60 et l'Agence de développement local 069 59 05 61 et 62. Merci, bonne chance et prenez bien soin de vous.